Récemment j'ai vu passer quelques tweets dans ma TL qui posaient la fameuse question que pas mal de monde se pose si tu ne fais qu'une recherche sur Twitter mais où est Zod, oh que devient Zod, où est-il passé etc etc. J'ai quelques éléments de réponse et je pense que ça serait intéressant de faire une petite vidéo pour analyser la situation. J'ai également mon avis que j'ai envie d'exposer et j'ai également quelques légères informations, mon but n'étant pas de leak des informations en mode waouh regardez je sais des trucs mais euh, on voulait faire une petite conclusion et discuter un petit peu de tout ça parce que je pense que c'était intéressant de le faire. Déjà on va commencer par la base des bases Si vous avez raté la chose Même si je pense que pour la plupart vous êtes tous au courant Qui est Zod et comment est-il devenu ce qu'il est devenu Zod est le streamer qui a été aidé par Squeezie et LoClear Dans une vidéo SOS streamer qui a été publiée pendant l'été d'accord Donc une vidéo où ils l'ont aidé sur son setup Une vidéo où ils lui ont prodigué des conseils ils lui ont ramené un petit peu de fame Beaucoup de fame Parce que les premiers streams de Zod juste derrière ça Sont passés bah, du 20 viewers qu'il avait régulièrement à plusieurs dizaines de milliers Il a également participé derrière à quelques soirs avec Squeezie et Loclair, euh, des soirées qui lui ont donné beaucoup d'exposition et donc du coup beaucoup de viewers, beaucoup de viewers de la fanbase de ces derniers, mais pas que, parce que cette vidéo pour le coup, elle a vraiment dépassé la simple fanbase de Loclair et Squeezie, elle a vraiment concerné beaucoup de monde, même des gens qui ne regardent pas ces derniers, et mis un énorme coup de projecteur sur celui-ci. Un coup de projecteur qui a son lot de bons et de moins bons, beaucoup de moins bons aussi, parce que directement il euh, y a eu beaucoup de gens hostiles, beaucoup de commentaires, un esprit un petit peu hyène, j'ai trouvé, j'avais mis un tweet à ce sujet, et euh, qui m'a un petit peu déposé plus à l'époque, mais on va en discuter et euh, du coup parler de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ce dernier a arrêté, en tout cas à mon avis, et est-ce qu'il va revenir ou pas Bon, ben ça j'ai pas la réponse mais on va essayer de l'analyser dans cette petite vidéo. Vous avez la situation, un streamer qui est passé de l'ombre à la lumière du jour au lendemain, avec toutes les qualités que ça donne, donc notamment les, les plusieurs milliers de subs qui vont apporter une bonne somme d'argent, et avoir un following que tu n'as pas forcément eu besoin de grinder comme des streamers classiques, à savoir passer de 10 à 20 à 50, 100 viewers, 200, 3, 400, 6, 7, 800 et et ainsi de suite, t'as capté, même si tout le monde ne fait pas qu'une progression linéaire, certains vont stagner, certains vont baisser, certains vont monter, c'est en général de cette manière que tu apprends le métier et que tu t'exposes à celui-ci avec les différentes choses qui peuvent arriver, notamment l'expérience, tu vois, l'expérience de streamer avec un chat, avoir quelques haters, quelques commentaires négatifs et pouvoir deal avec ça, les moments de doute également, parce que vous savez, quand tu es créateur de contenu, c'est pas toujours que la fête, hein, à des moments tes le monde, t'es là, oh, pète sa mère, à des moments tes le baisse, t'es là, oh putain, on va m'oublier, je suis fini. Quand t'en as fait ton métier et que t'as investi beaucoup d'argent et de temps, Beaucoup de périodes qui sont désagréables à passer Mais que tu, que tu dois passer pour te forger une carapace Et derrière avec le temps Pouvoir mieux encaisser ceci Moi ça m'a pris très longtemps en tout cas Mais Zod lui ça a été différent parce que certains, dans leur critique ou en tout cas dans leur avis sur ce qui a été fait vis-à-vis -vis de cette vidéo et de ce coup de boost, ont un avis qui est que, bah, vu qu'il n'a pas connu tout ce processus et que d'un coup il est monté tout en haut, bah, dès qu'il a eu des commentaires négatifs, ça l'a euh, mis très très mal et c'est ce qu'il a fait en sorte bah, de causer la situation actuelle où celui-ci ne stream plus et a un petit peu mis ce monde de côté. Moi je tiens quand même à mettre un petit peu... Je veux recontextualiser la chose et un, un peu apporter mon grain à ça parce qu'il y a une partie de vrai dans ce que disent les personnes euh, à ça, mais il y, y a également un truc qui n'est pas pris en compte. C'est que Zod, il a pas commencé dans un contexte comme les autres, il a pas commencé dans un contexte où il a simplement évolué, effectivement monté des viewers ou pas, où il a pas simplement eu un coup de projecteur, il a eu un coup de projecteur qui lui a pas ramené simplement des haters, c'est un coup de projecteur qui lui a ramené un contexte où, de base, quand il a commencé, des milliers, des centaines ou des milliers de personnes n'ont fait que de parler d'un truc, un truc qui est extrêmement négatif, c'est quand est-ce qu'il va baisser le viewer des personnes, attendaient, n'attendaient que ça, en mode, oh là là, putain, mais dans deux semaines il sera à 2000, puis dans trois semaines il sera plus qu'à 500, et dans deux mois à 20 viewers, ça y est, il retombera dans l'anonymat c'est sûr que ça va pas tenir, non, non, non, non, non, non, non. what, frère, doucement doucement, les mecs il y a eu une sorte de fantasme et de fanatique, mais c'est un truc de fou malade, c'est la culture du chiffre, la culture du chiffre qui est largement animée par les créateurs de contenu, et également les rappeurs et dans toutes, tu vois, les, les, les ventes les vues YouTube, les vues en stream, les vues d'une émission, la réussite ou pas toujours corrélée à ça. Bon, je vais pas mentir, mais moi, ça me fait plaisir quand mes streams ont du monde ou quand mes vidéos font des vues. Mais bon, au fur et à mesure des années, t'apprends à un petit peu mettre de côté ceci. Mais là où je veux en venir c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui, de la même manière, et j'en avais parlé euh, sur les ventes de jeux vidéo ou des vues euh, sur Twitch, il y a des gens qui ne sont pas des créateurs de contenu, mais qui ont pris ça à cœur au point de eux mêmes derrière accorder une importance absolument énorme sur ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vraiment, le seul but qu'elles avaient dans leur tête, c'est de se dire, un Zod, ouais, ouais, c'est sûr, dans deux mois, c'est 3000 vues. 300, pardon, 300, j'ai été un petit peu trop positif. Non, mais c'est sûr qu'il va baisser à un moment, il gardera jamais les 20 000 viewers qu'il avait au début. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Non, mais ces mecs-là se pensaient d'une pertinence absolument folle en se disant, il va baisser de viewers. Alors oui, c'est clair, c'était absolument logique qu'il baisse de viewers. La hype du début allait laisser place à une communauté de base, de réguliers, qui euh, allait sans doute être moins énorme, d'accord, que la hype et le coup de projecteur, euh, que je, direct après la hype et le coup de projecteur qu'il a eu. C'est clair. Après, elle serait quand même assez conséquente, je suppose. En tout cas, elle l'a été. Euh, les chiffres qu'il a eu derrière sont Très bons, il y était régulièrement à 3, 4, 5, 6 mille viewers. Pour combien de temps encore, je sais pas, mais il avait une base solide. Et rien que d'être à 2 3 mille viewers, ça te permet de vivre de Twitch de manière assez confortable, je ne vous cache pas. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais replacer le contexte. On n'est pas simplement dans un cas où euh, le gars a mal accepté euh, des critiques, d'accord? Des critiques, quand c'est bien formulé, c'est fait pour te faire t'améliorer. D'accord. C'est en mode voilà, frérot, euh, tu vas réussir. Enfin, ça, c'est pas bon. Euh, ouais, bah quand tu te comportes de cette manière, c'est pas terrible. Ouais, peut-être que ton humour, machin. Bon, c'est des critiques qui peuvent être plutôt bonnes, mais là, c'est c'était déjà un contexte qui, de base, était assez nauséabond avec des gens qui ne faisaient que d'attendre ça. Ta chute, les yens, as comme ça même sans regarder ton contenu, elles, elles sont là, le chiffre, le chiffre. Derrière ça, euh, qu'est-ce que tu as eu, forcément? Tu as également eu, bah, la vague de hater Et là, effectivement, il faut être préparé. Certaines personnes diront que peut-être que Squeezie et le Clear l'ont mal préparé. Donc, peut-être pas assez, euh, on va dire, suivi sur ça. Moi, je pense qu'il aurait peut-être pu avoir également un sorte de petit coaching psychologique ou autre. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment ça a été fait. Il y a beaucoup de, de choses qu'on ne sait pas au niveau, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les haters, a des moment surtout si t'as le sens peut-être un petit peu chaud ou si tu prends les choses à cœur faut se lever tôt parce que comme d'habitude hein, ça c'est le classique 95% de bons commentaires 5% de mauvais c'est 5% de mauvais qui vont te crush 10 fois plus que les 95 qui vont réellement te booster c'est comme ça c'est la nature humaine on est des cons les humains pas tout le monde encore une fois parce que c'est pas un truc qui concerne 100% des personnes mais pour beaucoup ça va être ça moi ça a été ça pendant des années et j'ai mis longtemps à m'en remettre mais là où je veux revenir c'est que même dans son cas à lui il suffit d'aller sous les tweets on n'est pas devant de simples critiques hein. Hein, on n'est pas devant de simples critiques il l'a dit lui-même et l'oclire en avait parlé il me semble derrière parce que j'ai une autre vidéo sur ce sujet par Foufa, c'est un youtubeur qui a fait des vidéos sur ce sujet et que j'ai écouté, où il disait que Zod, effectivement, avait mal vécu certaines critiques, d'accord Mais là, on n'est pas dans la critique qui, la critique se veut constructive, on est dans l'attaque méchante, bête et gratuite, d'accord Quand moi, il y a un an, pour ceux qui s'en rappellent, parce que ça avait fait le buzz, machin, j'avais dit que l'album de Wesh Den, c'était poubelle, il y avait certaines personnes qui avaient essayé de me défendre en disant, ouais, mais il fait que critiquer donner son avis. Non, hein, quand tu dis que la production de quelqu'un, c'est poubelle, c'est de la merde ou autre, c'est pas de la critique, c'est de la méchanceté gratuite. Une critique, c'est expliquer pourquoi, d essayer d'apporter un truc, ou même dire que t'as pas trop aimé, mais de le faire de manière respectueuse, à partir de, du moment où la chose n'est pas respectueuse, ce n'est pas de la critique, c'est de l'attaque, c'est de la méchanceté. Et de la méchanceté, dans son cas, pff, mon Dieu qu'il en a eu. Parce que, ok, ça fait rire beaucoup de personnes. Pendant très longtemps, sur Twitter, il y a eu euh, des euh, influenceurs, des créateurs de contenu qui avaient des gros following qui étaient accusés par des gens, ah oh bah tiens, tu me jettes en pâture à ta commu, à tes abonnés, tout ça, machin, et à cause de toi, il y a plein de personnes qui viennent me harceler, etc. Le harcèlement, c'est un sujet sérieux. Moi-même, Hein histoire que moi je suis réel parce que je sais qu'il y en a certains qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire Ah mais Zach c'est lui qui dit ça alors que lui à l'époque ouais j'avoue qu'à une époque j'étais une belle merde hein. moi-même j'ai déjà été insultant moi-même je me suis déjà comporté comme un petit con et les années m'ont fait rendre compte que mon comportement était pas terrible et à certaines personnes si vraiment j'étais en mesure de les avoir en vrai franchement je m'excuserais parce que j'avoue que mon comportement a pas toujours été terrible moi-même maintenant que j'ai dit ça on va passer à ce que je veux dire sur Twitter le fonctionnement est particulier en gros tu vas te suivre avec des gens où vous vous aimez bien et où souvent vu que tu choisis ce que tu suis tu vas être du même avis. Donc souvent, ta TL, ta, ta timeline Twitter, va être composée de gens qui sont souvent d'accord avec toi. Et là, arrive une fonction de Twitter, qui est une fonction extrêmement toxique, qui est la fonction citer. Et dès que tu vas te faire citer par certaines personnes, bah, il y a beaucoup de gens de ta timeline qui vont reprendre ce même tweet en exprimant des fois un avis similaire au tien. Et alors, suffit plus que ton compte soit un petit peu troll ou autre, et là, tu peux te manger à partir d'une citation d'un mec, même s'il a que 300-400 abonnés, toute sa TL de 30-40 personnes supplémentaires qui vont venir te citer et qui, par effet ricochet, vont également exposer ça. Sur leur TL, qui va souvent avoir le même avis, en tout cas pour la plupart, et boum, ricochet, ricochet, ricochet. C'est ce qui fait que souvent sur Twitter, t'as pas besoin d'avoir un gros compte pour créer du harcèlement. Un petit compte de 400 abonnés peut, en exposant sur sa propre TL, créer du harcèlement aussi, parce que derrière, ses potes vont venir, qui vont après se faire reprendre par leurs potes, leurs potes, leurs potes, leurs potes. Et là, comme je disais, dans son cas à lui, c'est pas de la critique, c'est vraiment de la méchanceté. Hein. Il y a eu beaucoup de méchanceté couplé euh, aux Yen dont j'ai parlé euh, sur les chiffres. Les gens faisaient souvent les deux. Par exemple, là, quand je vois une suite de tweets comme celui-ci, euh, ok, peut-être que, sur le fond, on pourrait relever certaines choses réelles. Mais à côté de ça, les mecs, ça, c'est de la pure méchanceté. Toi, t'es là, tu poses ton truc, t'as voilà, expié un peu ta haine sur Internet, t'es content, tu poses le téléphone. Mais derrière, quand le mec va lire ça... Mais t'imagines la réaction T'imagines la réaction Il y a deux réactions. Soit ça va t'énerver, le mec va avoir envie de casser sa tête, soit ça va te foutre au fond. Et en plus de ça, derrière, bah, le gars va agiter un petit peu la chose et d'autres personnes vont venir dire la même chose. Et derrière, bah, tu multiplies ça par 5, 10, 15, 20, 30 des centaines. Et là, boum, ton mental prend un coup absolument énorme. C'est un principe de vie simple que j'ai personnellement et que j'ai trouvé bizarre chez des abonnés et qui sont allés dire à Zod, en tout cas dans les, tweet, dans les tweets, etc. Des mecs sont allés dire « Mais putain, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as eu Squeezie et Locklear, ils doivent être dégoûtés de, de t'avoir aidé parce que t'as pas saisi ta chance, tu stream pas comme tu le devrais, tu fais pas ci, tu fais pas ça, machin, machin, nanana. Vous êtes bizarre franchement vous êtes bizarre moi personnellement j'ai grandi avec un principe de vie quand tu aides quelqu'un t'attends rien en retour parce que par défaut tu aides quand tu offres ton aide sauf si tu es quelqu'un un peu vicieux tu n'attends pas réellement quelque chose en retour en tout cas c'est mieux quand c'est fait ainsi d'accord si tu aides je sais pas une personne parce qu'elle est en galère d'argent si tu aides une personne pour un devoir si tu aides une personne professionnellement ok le retour d'ascenseur plus tard est toujours apprécié mais il n'est pas conditionné à ça donc euh, comme je vois des personnes dire Mais ils doivent être dégoûtés de t'avoir aidé Bah excuse moi si c'est le cas Ils sont bêtes Mais je pense pas que ce soit le cas Donc dans ce cas là c'est Mais c'est putain de con Si vous même vous attendez un retour Quand on vous aide de bon cœur, Je veux dire surtout quand vous avez rien demandé C'est surtout ça que je veux dire Surtout quand vous avez rien demandé Bah vous êtes très bizarre Zod ne doit rien à Squeezie et LoClear. Il a totalement le droit De ne pas continuer de streamer si, si, si, si ça ne lui plaît pas Il a pas le devoir de le faire Parce qu'on l'a aidé Il a pas le devoir Et souvent le devoir c est, c est, c est, c est, En mode il leur doit quelque chose C'est une pensée similaire à un petit peu des gens qui ont fait ouais mais pourquoi lui et pas d'autres tu sais, c'est une sorte d'égalitarisme en mode vu qu'ils aident une personne tu vois c'est un égalitarisme que je trouve qui tire un petit peu vers le bas des gens qui sont là ouais mais euh, c'est pas légitime il l'aide lui mais alors qu'il y a d'autres personnes à côté qui se défoncent sous-entendu s'ils aident un gars mais pas tous bah dans ce cas là c'est injuste bah, c'est pas réellement comme ça que ça fonctionne je trouve c'est une pensée un peu bête mais c'est mon avis si vous êtes pas d'accord je le respecte donc pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, effectivement je trouve que Zod ne doit rien à Squeezie et LoClear, d'accord Il ne leur doit pas des heures de stream, il ne leur doit pas du volume, il leur doit peut-être de la reconnaissance, d'accord En termes merci de m'avoir aidé à lancer ma carrière, mais si derrière ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça lui plaît pas, et ben bah, c'est pas grave, il va pas se forcer pour faire plaisir à ces derniers ou alors à de la commu qui va se dire « bah putain enfin il saisit sa chance quoi ». À côté de ça, voilà, je reviens à ce que j'avais dit en début de vidéo, je vais vous donner de légères informations, mon but n'est pas de leak, quoi que ce soit, d'accord Je vous dis juste ce que je, ce que je sais. J'ai repris Accorolib il y a quatre semaines. Oh, le connard, il fait sa pub! <rire> non, c'est, vous inquiétez pas. J'ai repris Accorolib il y a un mois et Zod devait être mon premier invité. Il devait être mon premier invité. Je m'étais dit que ce serait intéressant de commencer la saison avec lui, d'accord? Bah, entre autres parce que je trouvais ça super intéressant d'en savoir encore plus sur lui au-delà de ce que la vidéo et SOS Stream nous avaient dit et peut-être lui donner la parole, justement, qu'il puisse avoir une plateforme pour s'exprimer sur ce qui lui était arrivé, les bons penchants, les mauvais, parce que je sais que Zaccordolib permet aussi ça et donc je pensais que c'était good. Malheureusement, finalement, ça ne s'est pas fait. Entre autres parce que, voilà, de ce que j'ai compris vis-à-vis -vis nos messages échangés. Il était dans une période un petit peu moins bien. Il se sentait mal, était un peu déprimé, etc. Cette situation actuelle avec des gens qui étaient vraiment très, on euh, va dire, durs envers lui, ça lui pesait réellement. Et il attendait un petit peu que ça retombe avant d'éventuellement revenir. Bah, c'est tout ce que je lui souhaite. C'est à dire que bon, un peu comme si je m'adressais à lui. Si tu reviens, tant mieux si tu reviens bah c'est pas grave si tu te rends compte que la création de contenu c'est pas fait pour toi et eh ben bah, il n'y a pas de souci à ça d'accord on vit dans un monde où on va toujours regarder vers le haut vers le haut vers le haut mais il y a des gens la pression ça les bouffe et c'est pas grave moi quand j'avais arrêté la compétition sur Call of Duty je l'ai dit de tonnes de fois en interview c'est parce que la pression me rongeait et que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça puis je suis passé à autre chose tu vois et on n'est pas tous faits pour ça d'accord la création de contenu possède une part de défaut de constance de oh, ça reste quand même un, un, un, un, un, un métier qui est quand même favorable et très bon dans dans l'ensemble hein mais ça possède l'autre défaut qui fait que c'est pas fait pour tout le monde et peut-être qu'il s'est rendu compte de ça là je spécule peut-être qu'il s'est rendu compte de ça et qu'il finalement il reviendra jamais qu'il est reparti dans l'anonymat dans sa vie de tous les jours et dans ce cas là on lui souhaite que du meilleur mais il n'y a pas de honte à avoir essayé pas réussi et d'être passé à autre chose. Il n'y a pas de honte à être touché par des insultes ou des mauvais commentaires ou une situation où des dizaines de personnes se mettent contre toi. C'est pas honteux d'être touché par ça. Un mec te dit euh, Nick ta mère, bah c'est pas grave si ça t'a un petit peu touché. Après bon, en psychologie etc. c'est mieux si t'essayes de prendre la hauteur et de pas le prendre pour toi. Mais entre euh, <rire> la théorie et la réalité, on sait qu'il y a toujours un grand écart et que c'est pas facile à faire. Tout ça pour dire force à toi. Si tu reviens, je pense et j'espère qu'il y aura du monde pour essayer de t'encourager, que tu puisses reprendre et pourquoi pas un jour trouver ton rythme. Et Réussir dans ce monde. Si tu n'y arrives pas, bah, enfin, si tu n'y arrives pas, si tu reviens pas, je veux plutôt dire, eh ben, c'est pas grave, il n'y a pas de souci à ça. Et j'espère que les gens le laisseront un petit peu, le pauvre, parce que vraiment, allez voir les réponses au tweet qu'il a là. Il y a vraiment des tonnes de personnes qui ont des paroles pas possibles. Et même moi, après six ans de création de contenu, j'avoue, à des moments. J'ai pu un petit peu serrer le point de cette manière. Voilà, voilà, je voulais faire une vidéo où je discutais, je sais pas, déjà, vous donner mon avis euh, de cette manière un petit peu freestyle. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, commentaire, partagez et compagnie. Nanana. On se retrouve pour une prochaine soon. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao